Tu, tu as un talent particulier pour le discours, la chatte, le topo et les angoisses. Alors, Alors le grand tout noir est fait pour toi. Fait du pour 31 toi. août, gagne jusqu'à 1 million de francs CFA. En ah. envoyant une vidéo de monologue sur un sujet de ton choix, via, via WhatsApp au 694 36 48 45. Et qualifie-toi pour affronter les, pour les meilleurs. Et n'oubliez pas de vous abonner sur les pages digitales pour ne rien rater du tout noir. Du tout noir. Du tout noir.